Quels sont les bons aliments pour vos yeux Alors, on va commencer par toutes les vitamines, il y en a un paquet. Euh, la vitamine A et le bêta-carotène, qui aident à transformer la lumière en signal nerveux. Quand on perçoit des informations, euh, ça rentre évidemment dans l'œil, et derrière, la rétine le transmet au cerveau euh, par un signal nerveux. Vous allez retrouver euh, ces aliments dans les carottes, C'est pas ces aliments dans les carottes, mais ces vitamines dans, dans les carottes, les abricots, les melons, la laitue, par exemple. Euh, ensuite, on va avoir la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant, ça on le sait, euh, et ça aide au bon fonctionnement des cellules de la rétine, là encore. Ça diminue aussi le risque des cataractes et le risque de développement des DMLA. On va retrouver ça dans les oranges, les clémentines, les myrtilles, mais aussi le poivron rouge. La vitamine D, la vitamine il euh, faut savoir que quand on a une carence en vitamine D, on a presque trois fois plus de chances euh, de développer une DMLA. Je parle de carence, hein. Euh, donc, il faut consommer pour éviter ça euh, des fromages à pâte dure, des œufs, du beurre et des poissons comme le maquereau. La vitamine E, euh, elle, c'est un antioxydant qui va protéger les cellules des yeux contre les, ce qu'on appelle les radicaux libres. Vous allez retrouver ça euh, dans, dans les amandes, les noisettes et aussi l'avocat. La, les oméga 3, les oméga 3, euh, luttent contre le syndrome de l'œil sec et la DMLA encore. Et là, on retrouve ça essentiellement dans les poissons gras comme le maquereau, le saumon. Euh, ensuite, vous allez avoir, allez, on va passer un peu, mais euh, le zinc qui est un minéral qui est très important puisque la rétine est très riche. Je fais ça comme ça parce que c'est derrière à la rétine, euh, qui est très riche euh, donc en, en zinc, cette rétine. Euh, et après, vous avez aussi euh, la lutéine qui va bien vous aider et que là, vous allez retrouver dans tout ce qui est épinard, brocoli, maïs et encore l'œuf qu'on a vu euh, tout à l'heure. Voilà, bah, écoutez, si vous avez des questions, posez-les. Suivez-nous pour avoir encore plus d'informations sur la vision. Et je vous dis à très bientôt chez Atoll.